Alors, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à cet après-midi d'échange. Alors, le sujet chaud, l'évaluation. Je vais faire à nouveau le partage du document dans le clavardage. Je vous invite à télécharger tout de suite le document, le PowerPoint de la rencontre. Et bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous. Je vais retourner en partage d'écran à l'instant. Je suis en compagnie cet après-midi de mes collègues Benoît Petit, Récit des gestionnaires scolaires, et de mon collègue Étienne Roy, Service national du Récit Formation à distance, et on a Yvon Kemner, qui est également de notre équipe du Récit Formation à distance, qui va osciller entre deux, deux rencontres cet après-midi. Alors, à vous tous, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez le lien également ici, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller dans le document de la rencontre. Alors, j'entrais, hein, je, je mentionnais en entrée de jeu que l'évaluation est en changement, c'est un sujet chaud. Vous avez vu passer les, les, les, les dernières nouvelles, la modification du régime pédagogique, différents articles qui ont été publiés, le communiqué de presse. Il y a une lettre qui a été envoyée dans les organisations scolaires pour présenter tout ça. Et d'entrée de jeu, on aimerait ça vous entendre aujourd'hui à ce sujet-là. Et pour le faire, bien, je vous ai préparé un petit questionnaire WooClap, d'accord? Pour ceux, et ceux qui ne connaissent pas WooClap, euh, c'est un, un amalgame de, comment dire, d'un paquet de ressources, exemple, comme Menti pourrait offrir avec un nuage de mots, un outil sondage, etc., mais à l'intérieur de, de la même structure, de la même plateforme, plateforme. Donc, ensemble, je vous invite, soit avec votre cellulaire, tablette, à aller visionner le, le QR code qui est là ou encore à vous rendre à l'adresse SN -recifad. Je vais à l'instant partager mon écran. Voilà. Dans le but, je vais vous laisser le temps d'y arriver. Puis là, bien, probablement que vous allez avoir une petite notification mentionnant que de garder la tête euh, à la bonne place parce que ce n'est pas commencé. Effectivement, ça n'est pas commencé. Je vous donne quelques secondes encore. Bien, alors je transfère moi ceci. Et je vais mettre ça à plein écran. Voilà. Alors, c'est une plateforme, hein, je le présente rapidement. J'ai assisté à une présentation euh, lors de la FCC euh, offerte par deux super conférenciers, euh, entre autres jean siméon Gardner et Jean-Félix Giguère-Groux, qui nous ont présenté le Vouclap. Je vous invite, ceux et celles qui ne l'ont pas visionné, allez euh, revoir cette petite formation-là. Donc, je vais lancer ma première question et vous allez être invités à répondre à cette question. L'évaluation au changement, l'évaluation à distance, quels sont les enjeux, les défis, les inquiétudes perçues dans votre milieu, dans le contexte scolaire, le contexte actuel scolaire, je devrais dire. Alors, vous pouvez entrer plus d'une réponse et vous allez voir en fonction des résultats, un affichage sous forme de nuages. Vous pouvez même aller liker, hein, je mets des guillemets. Les, euh, les publications des autres, ça va faire en sorte que le nuage va bouger en fonction de vos réponses à formuler. C'est intéressant. La longueur des traces, le plagiat à la maison, longueur des traces, tricherie revient, oui, type d'évaluation, aide à la maison d'un tiers. Donc, ce sont des enjeux qui sont très importants. Les défis sont différents, parfois dans un centre de service scolaire à l'autre, primaire, secondaire, à travers même une, une même école, on peut rencontrer des défis différents. L'évaluation, les valeurs, l'équité, brûler un examen, la validité justice, preuve, on pourrait même regrouper hein, des, euh, des, des, des trucs semblables, des éléments semblables ou qui rejoignent la même idée. Juste pour faire connaître un petit peu le Week -là, on pourrait également revoir la même structure, les mêmes réponses, mais en fonction du terme et que je pourrais déplacer et regrouper, moi, euh, avec des, des éléments communs, par exemple, des ressemblances. Ou... Et je peux avoir une formule, un résultat de cette façon-là pour le même, euh, la même question posée. Donc, je trouvais ça intéressant de vous le présenter. Et je vais demander à mon collègue Étienne de me faire une saisie d'écran, s'il vous plaît, de ce qui est là. Je vais pouvoir y revenir tout à l'heure. Fais-nous un portrait, Étienne, s'il te plaît, à l'instant. Et je me dirige à une... C'est fait. Merci. Et je me dirige à une deuxième question. J'ai choisi une autre fonctionnalité. Cette fois-ci, c'est une fonctionnalité sondage. Alors, dans quelle mesure les modifications du régime pédagogique sont-elles aidantes selon vous pour relever les défis de l'évaluation dans le contexte scolaire actuel? Donc, je vous invite à vous prononcer très aidante, aidante, aidante, très peu. Donc, en quoi les modifications qu'on nous a fait part la semaine dernière sont aidantes pour relever les défis de l'évaluation, selon vous? Donc, on peut voir ici que j'ai 88 des participants qui considèrent que ces modifications-là sont aidantes, 14 qui disent que c'est très aidant. Je vous laisse encore quelques secondes. Nous avons 15 participants total qui ont formulé une réponse sur les 30 possibles. Je vais retourner à notre présentation. Excusez-moi, je retourne ici. Je n'ai pas un Mac, hein, Benoît, c'est ça. Je n'ai pas autant de facilité que toi à swapper de gauche à droite. Je suis de retour dans notre rencontre ici. Alors, on va se servir de ces résultats-là tout à l'heure. C'est intéressant de vous lire et vous allez pouvoir vous servir de ça lors de notre petit atelier d'équipe. Aujourd'hui, on aimerait ça vous proposer ou ensemble découvrir des pistes à réinvestir dans les équipes-écoles pour relever justement ce défi d'évaluation-là dans le contexte qu'on connaît, à hein, savoir en mode présentiel, hybride ou à distance. C'est l'intention principale que nous avons avec vous aujourd'hui. À nouveau, on fait partie d'une équipe qui aime échanger. Hein. Alors, on veut que cette rencontre-là soit participative. On vous invite à clavarder mes collègues ou moi. Allons prendre le temps d'aller lire le clavardage. On va se servir des différents outils de Zoom, hein, les, les, les différentes fonctionnalités émoticônes, etc. Et on va même aujourd'hui travailler avec les salles d'équipe. De, de, de, Pour ceux et celles qui n'ont pas travaillé en salle d'équipe, c'est une fonctionnalité de Zoom qui est très intéressante. Et je vous invite également à aller consulter le document collaboratif que nous traînons hein, depuis nos premières rencontres où vous allez avoir accès à l'ensemble des questions-réponses. Donc, aujourd'hui, 14 octobre, vous pourriez aller remplir questions ici. Et nous, au fil du temps, dans la présentation, de même qu'après la rencontre d'aujourd'hui, nous allons pouvoir donner suite là, à, vos, euh, à vos questions. Je prends quelques instants pour vous mentionner que nous avons avec nous cet après-midi deux personnes de la direction des, de, de l'évaluation au ministère, de l'évaluation des apprentissages, qui sont là pour observer puis entendre euh, vos préoccupations puis pouvoir prendre des notes. Donc, ces deux personnes-là sont avec nous cet après-midi. Merci d'accueillir Claudie Vanas et Jérène Lantier de la direction d'évaluation. Notre petite amorce est faite, on a mis la table un petit peu, mais on va jaser plus en détail de qu'est-ce que sont les fonctions de l'évaluation. On va également vous parler des encadrements légaux, puis on va vouloir ensemble réfléchir aux pratiques évaluatives avant d'arriver là évidemment à une certaine conclusion qui pourrait mettre en relief tout ça. Là qu'est-ce qu'on pourrait retenir comme piste à réinvestir dans nos milieux suite à nos discussions de cet après-midi? Et on termine à la fin là, par quelques informations diverses, l'accompagnement que nous faisons, les formations offertes, etc. C'est bien? Alors, une petite note ici, que les propos qu'on a ensemble cet après-midi, c'est le fruit de nos réflexions et de nos partenaires. Donc, le fruit des réflexions de nos partenaires, alors ça n'engage à rien le ministère de l'Éducation. Donc, Claudie et Jolène sont là cet après-midi pour nous entendre, pour prendre des notes, mais ça ne reflète en rien l'opinion du ministère. Donc, on tenait à vous le mentionner. Je vais replacer dans le clavardage le nom, le lien vers notre document d'accompagnement parce qu'on m'a mentionné qu'on ne l'avait pas pour tous. Alors, maintenant, mes collègues Étienne et Benoît vont vous parler des fonctions de l'évaluation. Je cède d'abord la place à Étienne. Donc, les fonctions d'évaluation, est-ce que vous m'entendez bien? C'est un petit peu sourd. Ok. écho. Non, attends, attends. Donc, les fonctions d'évaluation... Il y a deux fonctions d'évaluation qu'on retrouve dans la politique d'apprentissage du ministère. C'est une politique qui est quand même un âgée, qui date de 2003. Euh, les deux fonctions principales sont la fonction d'aide à l'apprentissage et la fonction de reconnaissance des compétences. Comme on a vu dans vos préoccupations là, avec le groupe flap de Nathalie, les préoccupations qu'on semble déceler sont beaucoup dans la reconnaissance des compétences qui va permettre euh, cette fonction-là d'aider à réguler les, ce qui se passe dans l'école. Donc, euh, euh, avec les résultats qu'on va obtenir de ch changer les programmes institutionnels, donc de, de, de revoir là, le plan de réussite de l'école. Pour ce qui est plus en FP, de reconnaître des acquis extrascolaires de, de certains élèves. Et pour ce qui est d'une euh, fonction plus générale, donc de rendre compte du développement des compétences qui se font à l'école, par rapport au euh, programme d'études et à la fonction des études. C'est la fonction qui semble vous préoccuper euh, davantage, mais il y a une fonction qu'on oublie souvent qui est encore plus importante, c'est toute la fonction d'aide à l'apprentissage. Donc, cette fonction-là demande euh, de voir où sont les, euh, les, euh, les, les lacunes et les euh, forces des élèves de façon à être capable d'intervenir là-dessus, de, faire des diagnostics sur nos élèves et de réguler la démarche de l'élève. Autrement dit, d'amener l'élève à récupérer s'il est en, en, en difficulté et à, à, à l'enseignant de réguler sa, sa, son enseignement, là, tout dépendant des, de, de ce qu'il va voir qui se passe dans ses groupes. Donc, ce qui deux fonctions là, de, de, de l'évaluation qui sont dans la politique, là, qui sont très, très importantes. Là. Celle qui semble vous préoccuper la plus, donc la reconnaissance des compétences, mais une qu'on verra tout à l'heure, qui est encore très importante et que le ministre a demandé de mettre beaucoup plus d'importance de, de, de, de dessus, la fonction d'aide à l'apprentissage. Donc, tu peux changer de diapositive, Nathalie? Oui. En fait, euh, c'est euh, ce comme vient de le dire Étienne, euh, les caractéristiques d'une évaluation. On vient de parler des deux fonctions hein, l'évaluation des apprentissages, la, la reconnaissance euh, les acquis, mais aussi l'aide la, la, la, à, à l'apprentissage. Alors, Ce qu'on vous invite à faire, en fait, ce qu'on voudrait avec vous aujourd'hui, c'est essayer de voir comment on peut combiner ces deux fonctions de l'aide à l'apprentissage pour faire en sorte qu'on arrive avec des traces signifiantes, authentiques, et qui vont nous éloigner d'une mentalité de tricherie. Parce que vous l'avez nommé, hein, c'est nommé, ça a été ressorti beaucoup dans ce que vous avez nommé, une préoccupation qui est la tricherie, de s'assurer que les élèves ne trichent pas. Mais peut-être que plutôt que d'essayer de faire en sorte que les élèves ne trichent pas, il y aurait peut-être d'autres stratégies qu'on pourrait mettre en place qui feraient en sorte qu'on serait peut-être moins préoccupé par la tricherie puis qui nous amènerait à des évaluations authentiques tout de même. Alors, c'est un peu ça qu'on va faire avec vous aujourd'hui. On veut vous proposer, dans le fond, ce qu'on va faire avec vous, c'est en même temps... Euh, un outil de co-construction qu'on va faire ensemble, mais aussi une démarche qu'on pourrait utiliser avec des équipes écoles, avec une équipe classe, avec, un, avec, euh, avec une équipe de, de, de, de, qui a à mettre en place la formation à distance dans, une, dans un centre de service scolaire. Alors donc, ce n'est pas juste de, de mettre en contribution nos réflexions, mais de vous outiller en même temps. Donc, on va vous amener un peu dans une démarche que vous allez peut-être vous reconnaître. Il y en a plusieurs qui avaient déjà travaillé beaucoup sur l'évaluation. Ce n'est pas quelque chose de nouveau de, de, pour vous. Mais on veut justement profiter de cette expertise que vous avez pour mettre ça au profit de tout le monde. Alors, premier exercice qu'on vous demande de faire, dans les diapos euh, 10, euh, 9 et 10, en fond, c'est la même, même question, hein, pour qu'on ait de la place pour tout le monde. Dans le fond, on a fait deux diapos. Puis, on vous demande de venir noter quelles seraient les caractéristiques d'une évaluation qui est au service de l'apprentissage? Alors, vous avez une petite case, on va essayer de vous de faire un exercice de synthèse, êtes-vous capable de résumer ça en quelques mots, que ça rentre dans votre case que vous avez là sans avoir à, à retravailler sur la, la grosseur de la police, mais en fait, on vous laisse tricher, vous avez le droit de tricher, c'est contrairement à l'enseignement à distance, vous avez le droit de tricher, nous on... C'est une des façons de contrer la tricherie, c'est de la permettre. Donc, on vous permet de tricher. Alors, vous avez le droit de commencer à travailler tout de suite dans les cases. On vous demande d'aller nous écrire quelles sont les fonctions, ou quelles sont les caractéristiques euh, d'une évaluation qui serait au service de l'apprentissage. Alors, on vous laisse le temps de faire ça. On vous donne quelques minutes. On voit qu'il y a déjà des personnes qui sont à l'œuvre. C'est super, merci beaucoup. Donc, on vous laisse prendre le temps de faire ça individuellement. Donc, on vous donne deux, trois minutes pour aller écrire -ce que vous, euh, comment vous percevez ces choses-là. C'est bon, c'est parti. On oui, vous, on vous utiliser la diapo 10 également, c'est la même. Oui. 9 et 10, c'est la même question, dans le fond, qu'on qu vous pose. Donc, on voit. Pas une évaluation, c'est une rétroaction. Ok. Alors, euh, c'est intéressant qu'on dit que ce n'est pas une évaluation, pourtant c'est une évaluation, c'est une fonction de l'évaluation. Alors, mais euh, rétroaction, force et défi, intéressant. On parle de, je vais le montrer rétroaction à quelques reprises. On parle de tâches authentiques. On a des, un droit à l'erreur. C'est très intéressant. Ça donne la chance à l'élève de connaître les éléments à retravailler, de même que ses forces. C'est super, oui, hein? les forces et les, les éléments à travailler, les défis à relever. OK. Donc, très intéressant. Permettre Ça permet se réajuster, oui. de se réajuster, d'adapter. Euh, sa, sa pédagogie, ses actions, mais ça permet aussi à l'élève de s'adapter aussi. Tout ça, très, très... Euh, donc, on parle de tâches authentiques. Vraiment intéressant aussi, parler de tâches authentiques. Dans le fond, Nathalie, tu peux arrêter la, la présentation pour la mettre en mode, euh, oui, hein, en mode euh, euh, lecture. Là, juste pour, écriture pour qu'on puisse voir. Oui, ce tout à fait, On le réaccigeera après, dans le fond. Euh, donc, on parle de rétroaction, permet de se reprendre. Euh, donc, ça, c'est des éléments qui reviennent assez souvent. Euh, on parle de tâches complexes, intéressant. Donc, euh, dans une évaluation service d'apprentissage, on essaie d'évaluer des tâches complexes. Il y a une, euh, C'est une rétroaction qu'on qui, veut réinvestissable, réutilisable dans d'autres tâches, dans d'autres contextes. Euh, ça permet de déployer la compétence, donc ça permet d'aller au-delà de, par exemple, si j'ai commencé à travailler sur des éléments d'une compétence, mais je veux aller plus loin. Donc, euh, pas une évaluation, je m'explique. Ah, intéressant. Donc, euh, on sent le besoin hein, quand on écrit des. On dit des choses de s'expliquer. Se, de euh, Peut-être que cette personne-là, c'est qui c'est qui écrit euh, pas une évaluation qui veut s'expliquer pour activer sa caméra et son micro, venez nous parler. Ça pourrait être intéressant de t'entendre en parler. Je ne sais pas c'est qui. Donc, yes. Parce que quand que on parle de... on trouve, Je trouve que quand on parle d'évaluation, euh, les... Souvent, les enseignants, ça pollue un petit peu le, le, le, la réflexion. Puis, bien, on essaye de calquer le sommatif avec le formatif. Puis, fait quand on embarque seulement le, le côté formatif, c'est plus riche. Puis là, on est capable de changer un petit peu plus les pratiques. Parce que souvent, le formatif va arriver la veille d'un examen sommatif. Puis là, on dit on évalue. Bien, on n'évalue pas. Je comprends qu'on évalue, mais on n'évalue pas vraiment. C'est quand on, on, on indique. Où ça va bien pour se réajuster? C'est juste ça que je voulais dire. Hey, regarde, écoute, Étienne, je bondis sur ce que tu, ce que tu dis. Reste, laisse ta caméra ouverte. Euh, Peut-être tu réagir à ce que je vais dire. Dans le fond, ce que tu nommes, c'est un élément intéressant et important. Hein, c'est que euh, dans les, le, depuis la politique d'évaluation, Étienne l'a dit, ce n'est pas nouveau, c'est 2003. Hein, depuis 2003, puis même je dirais depuis 2000, euh, le ministère, vous essayez de trouver le mot sommatif dans les documents du ministère, vous le trouverez nulle part ni formatif, vous ne le trouverez pas. Okay? Ça, c'est un choix volontaire du ministère. Euh, puis là, j'extrapole, je ne je, je peux pas parler, je ne parle pas au nom du ministère. Okay? Disons que moi, je comprends du, que le ministère a voulu, donc ça va être plus clair, dit comme ça. Donc, c'est mon interprétation d'une volonté ministérielle d'envoyer un message clair qu'avec un développement de compétences, ce qu'on vise à faire, c'est de développer une compétence qui est portée sur un, un... Quand on évalue une compétence, on le fait sur un jugement professionnel qui est basé sur un ensemble de traces et non pas une accumulation de notes. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu garder le mot formatif, même si le mot formatif aurait sa place. C'est parce qu'il est trop attaché à sommatif. Puis la notion de somme, d'accumulation de, somme, de notes, elle fait en sorte que ça vient biaiser le regard qu'on porte sur les élèves. puis Ça vient aussi ancrer l'élève dans un échec ça vient le stigmatiser dans ses échecs parce que là, il y a une note qui s'est accumulée. Là, pour pouvoir réussir, il faut non seulement que je sois en réussite, mais il faut que je sois en super réussite pour aller compenser, dans le fond, les notes que j'ai accumulées qui n'étaient pas bonnes. Tu sais. Même si, à terme, je suis rendu compétent, c'est comme si tout ce que j'ai fait comme échec avant, je n'arrivais pas à le communiquer. C'est pour ça qu'il y a une volonté que le mot évaluation soit perçu autrement, compte viennent à comprendre que l'évaluation a deux principales fonctions. Et que là, d'amener à dire, OK, on va arrêter de parler d'évaluation comme étant juste comme de la reconnaissance, juste un jugement sur le portrait de où tu es rendu maintenant, puis pas aussi s'éloigner d'une vision de l'évaluation qui veut accumuler, mais plutôt qui vient porter un jugement professionnel sur où tu es rendu maintenant, puis qu'est-ce qu'on a besoin pour que tu puisses progresser puis avancer. Que merci, Étienne, de ta remarque, parce que je sais pas si tu veux réagir à ce que je viens de dire, là, mais, euh, mais c'est un peu l'idée qu'on veut on veut aussi travailler sur ce concept-là avec vous. Ce n'est pas, pas banal pour qu'on vous fait écrire et qu'on veut faire émerger ces mots-là, ces préoccupations-là. C'est pour vous permettre de développer ou vous aussi ce langage-là et d'être capable de l'appliquer avec vos enseignants. Parce que je parlais avec Marie-Ève de, de du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe, elle me disait qu'en apprentissage à distance, dans l'école virtuelle, entre autres, il y a certains enseignants qui ont tendance à retourner en arrière dans des anciennes pratiques et de de se sécuriser dans des pratiques très traditionnelles où, entre autres, on va avoir une évaluation qui risque d'être sommative, où On veut cumuler des traces parce qu'on a l'impression que parce qu'on n'est pas en contact avec les élèves et qu'on n'a pas, un, comme en classe, un regard constant sur l'élève, on a besoin d'accumuler des choses. Donc, c'est dans ce sens-là, c'est vraiment intéressant. Merci de nous avoir offert cette occasion, Étienne. Euh, donc, euh, est-ce que Nathalie, Étienne, vous aviez remarqué d'autres éléments qui ont sorti dans ce qu'on a demandé comme tâche jusqu'à maintenant? Dans les, euh, je vais essayer de voir s'il y a d'autres éléments qui sont ressortis. Euh, progression des apprentissages. Bon, écoutez, on voulait que je travailler. Tâche complexe, ça revient, effectivement, oui. tâche complexe, progression. Tâches complexes, oui, hein, rétroaction, très intéressant. Dans le fond, ce qu'on veut retenir dans ça, c'est que tous ces éléments-là qu'on garde nous permettent Voyez-vous, c'est une évaluation qui vise à ne pas stresser l'élève. C'est une évaluation qui vise à faire en sorte que l'élève se sente bien parce qu'il voit comment il progresse. Hein? C'est de l'évaluation, mais le but, ce n'est pas de venir te dire, tu es poche ou tu n'es pas bon ou tu n'as pas réussi ceci ou tu es... Non, l'objectif de cette évaluation-là vise à te faire grandir, à te voir où est-ce que tu as des forces, où est-ce que tu as des défis, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer et devenir meilleur, donc développer tes compétences. Ça fait partie de, de, de, de l'évaluation au service du développement de compétences. On va y revenir tout à l'heure d'ailleurs avec d'autres éléments. Euh, je vous invite tout de suite à passer à la prochaine. Donc, il y en a qui ont déjà commencé à, à travailler. C'est le fun, les gens qui trichent, j'adore ça, moi. Euh, juste, juste pour vous troubler un peu dans le mot tricherie, je fais exprès de l'utiliser. Donc, euh, j'ai envie de vous dire, euh, euh, allez tout de suite à la, au diapo 11 et 12 pour faire la suite des choses. Dans le fond, ce qu'on vous demande, c'est d'aller dire quelles seraient les caractéristiques maintenant d'une évaluation qui vise la reconnaissance de, de, de compétences, c'est-à-dire qui vise à faire le portrait d'un élève à un moment donné dans son parcours, ça serait quoi ces caractéristiques-là d'une évaluation qui vise donc à faire de la reconnaissance des compétences? Je vous laisse aller, on y va. Alors, euh, il y a déjà quelqu'un qui a écrit, il est allé chercher une citation de Michel Develé. Develé je ne sais pas c'est qui ça, de Michel Develé. Euh, Le véritable rôle de l'enseignant n'est pas d'enseigner, il est de veiller à ce que les élèves apprennent. Vraiment très intéressant. Donc, euh, Très, très, très intéressant. Donc, ça, ça vient parler du rôle de l'enseignant. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire enseigner? Hein? C'est permettre d'apprendre. Peut-être qu'on euh, peut aussi, on, on parle souvent de, du rôle de l'enseignant. Hein? Ça, c'est un rôle important. Donc, euh, c'est un jugement qui suppose une réflexion, une analyse et une mise en perspective. Très intéressant. On très, très parle d'une uniformité. Aussi. Une certaine voilà. Uniformité entre les cours. OK, Ense entre les cours, les enseignants, les écoles d'un même centre de service scolaire. Une certaine uniformité, hein. Oui, on cherche à avoir un, un portrait, pas juste d'un élève, mais d'un ensemble. Donc, d'où l'idée de l'uniformité. Donc, euh, le tâche, l'élève est prêt. Tâche complexe, l'élève peut expliquer son raisonnement. Donc, il y a une notion de, de, de capacité dans un jugement à, à refléter de la métacognition l'élève, si je comprends bien, hein, dans, cette, dans mm -hmm. cet élément-là. Je ne sais pas qui, qui a écrit ça, mais peut-être que cette personne pourrait venir nous expliquer ce qu'elle entend par euh, «l'élève est prêt, tâche complexe, l'élève peut expliquer son raisonnement, est-ce que c'est bien ce que j'ai dit? »– Voilà, c'est étonnant, c'est encore moi! – Ah bien, <rire> c'est... <rire> Vas-y, tiens! Bien, bien, c'est parce que souvent, on... le, le, la logique du sommatif, là, donc ce qu'on ne veut pas en compétence, c'est souvent l'élève n'est pas prêt. Alors, je le sais que ma classe n'est pas prête. Donc, il faut s'assurer avec notre... l'aide le... à l'apprentissage que l'élève est prêt. Puis, bien, on l'amène dans une tâche complexe qui n'est pas nouvelle pour lui. C'est pratiqué un peu comme en, en F1, où on fait des tours de qualification. Bien là, il, il a déjà testé sa piste. Puis l'élève, euh, puis que, contre la tricherie aussi, je me dis avec le numérique maintenant, il y a certains élèves qui pourraient faire des petites notes audio, là, puis ils pourraient nous expliquer euh, comment il a réussi euh, en notes audio. Puis on pourrait aller juste voir les notes audio de nos élèves qu'on considérait rouge ou euh, jaune. C'était ça que je voulais dire, mais il faut fêter, dans le fond, euh, l'épreuve qu'on passe devrait être une fête et non euh, un fardeau. Mmh, intéressant. Euh, il y a quelqu'un qui écrit entretien avec l'élève afin d'avoir un accès à son raisonnement. Est-ce que la personne qui a écrit ça, ce que ça veut dire que c'est principalement l'entretien qui permet d'avoir accès au raisonnement Est-ce que c'est ça que ça sous-tend Je ne sais pas qui a écrit ça là. Euh, c'est toi, Frédéric, on t'écoute. Ah, c'est moi qui ai écrit ça. Mais en fait, ce n'est pas le seul, le seul moyen, mais c'est souvent un des moyens à privilégier, justement, pour pouvoir euh, euh, s'assurer, en fait, surtout euh, que l'élève, c'est ça, il, il, est, il, a vraiment compris, il a vraiment compris, il est vraiment compétent dans la tâche qu'on lui a demandé. Euh, okay. Ça sécurise certains enseignants d'avoir accès à, à son raisonnement par, via l'audio ou via l'entretien direct. Là. Ok, intéressant. Profs, Est que... Puis à distance, tu vois ça comment, toi, mettons, euh, un entretien? Euh, ben à ou... distance, il y a souvent des enseignants, surtout l'année dernière, c'est un peu ce qu'on avait préconisé là, pour certains profs là, qui avaient à mettre des, des résultats scolaires en secondaire 4-5, donc de, de se faire des petits groupes d'entretien, de, en, pas individuel mais pratiquement, là. Euh, pour euh, pouvoir un peu valider les traces euh, que l'élève avait rendues à distance là, tout au cours de, des, des périodes, euh, des périodes avant, okay. avant cet entretien-là. C'est sens... juste une stratégie que je voulais nommer là-dedans qui pourrait mmh. être euh, vraiment mise de l'avant. De l'avant. Donc, on pourrait aussi créer des salles, euh, des sous-salles dans, dans, dans puis aller faire des entretiens. Mais ça peut être des Exactement. entretiens individuels ou d'équipe. Ça peut être des mmh. entretiens avec une petite équipe. OK. Mais il existe d'autres moyens aussi d'aller travailler, d'aller chercher hein, la, la métacognition, hein, donc d'autres outils. Euh, je regarde les autres traces que vous avez laissées. Euh, la personne qui écrit « Uniformité » entre les cours, enseignants, écoles, du CSS, euh, j'aimerais ça vous entendre. Qu'est-ce que vous entendez par « uniformité »? Parce que ça peut avoir plusieurs sens. J'aimerais ça savoir ce que vous entendez, qui a écrit ça, « uniformité euh, ». Ça m'intéresse de savoir ce, ce que vous entendez par « uniformité ». Est-ce que la personne ose. Euh son micro, sa caméra pour nous, venir nous parler de ça. Ça m'intéresse énormément. Hum. Je veux pas vous intimider là, je veux juste vous entendre. <rire> y a-t-il quelqu'un qui veut prendre la parole? C'est que là. tous les enseignants d'une en même matière, une même matière pour un même niveau devraient, euh, devraient euh, dans le fond observer les mêmes, avoir les mêmes critères avoir ah, les mêmes critères. Ok, d'accord. Ok, mais il peut arriver que le contexte fait en sorte qu'on modifie certains paramètres sans, sans qu'on change les critères. Il se pourrait qu'on ait qu des adaptations en fonction du contexte. Par exemple, un groupe a eu moins de temps, ou on a, ou on a des élèves qui ont des difficultés, qui ont des besoins particuliers. Ou ils ont... Donc, ça peut qu'on ait des adaptations tout de même. Marc, est-ce que tu partages ça oui. Est-ce que c'est oui Ça, ça va dans... Oui, okay, oui, toujours ce, selon le contexte, mais on ne devrait pas retrouver euh, tant d'écarts entre un cours suivi dans une école par rapport à une autre école qui est à 15 km. Il devrait pas avoir euh, mm -hmm. tant d'écarts. Des, des fois, on observe des, des gros, gros, gros écarts entre l'enseignant X dans une école et l'enseignant Y mm -hmm. dans une autre. Bien. Euh... Benoît, on va euh... peut-être prendre deux, trois minutes pour clore cette partie-là oui, afin de passer aux encadrements légaux. Tout à fait, tout à fait, absolument. Euh, je, vais, je vais reprendre, il y a beaucoup d'éléments très intéressants dans ce que vous avez vu, sur lesquels on va revenir. Hein. Euh, il y a mobilisation de connaissances et processus acceptables selon une échelle de développement de compétences. Est-ce que, euh, la personne qui a écrit ça, est-ce qu'on parle des échelles, euh, un processus acceptable, qu'est-ce que vous entendez par processus acceptable? Je suis pas sûr de saisir le sens de processus acceptable qui écrit ça, peut nous expliquer ce qu'elle entend par cette personne-là, par processus acceptable. J'aimerais bien comprendre... Ah, euh, c'est pas que j'étais en train d'écrire dans le fond, c'est simplement, euh, moi, quand je vois la reconnaissance, je parle d'une mobilisation de connaissances et de processus d'un niveau mmh. acceptable. C'est sûr, on se réfère à l'échelle ah, okay, de compétences. Oui, c'est OK, c'est le niveau de, de, de, de mobilisation qui doit être euh, d'un niveau oui. acceptable. OK, je comprends. Je pense, bon. OK, c'est parce que je pensais que c'est le processus qui est acceptable. Oui. Okay, non, la manière c'est écrit, oui. C'est ça. OK, c'est bon. OK, parfait. Merci de préciser, Isabelle. C'est vraiment très intéressant. Donc, euh, on voit que dans le travail que vous avez fait, il y a vraiment, vraiment l'idée dans un, dans un premier temps d'aider l'élève à progresser, puis dans l'autre de faire un portrait à un moment donné. Mais au fond, il y a vraiment des liens étroits entre ces deux fonctions-là d'évaluation. Puis on va, y, on, on, va y, on va y revenir. On va aller regarder euh, dans un premier temps certains encadrements légaux qui vont être éclairants pour nous. Puis on revient après ça. Hein? On va revenir à travailler ensemble. Je, je vous reviens. Je vais laisser Étienne nous présenter certains encadrements légaux. Euh, Nathalie, si tu veux démarrer la présentation, poursuivre la présentation. Étienne, je te laisse aller nous présenter quelques oui, oui, éléments. Tout à fait. Je prends juste le temps de revenir sur le vocabulaire qu'on a utilisé tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait d'adaptation de parler des contextes. Si on veut être précis, il faudrait parler de flexibilité, parce que si on va en adaptation et en modification, il faut aller au plan d'intervention de l'élève. Donc, euh, juste pour remettre les choses claires. Si on revient sur ce qui est annoncé le 8 octobre, on a des faits saillants là, de, de ce que le ministre a annoncé. Il y aura deux bulletins qui vont, dont je donc qu'un 50 des communications mensuelles pour les élèves à risque, et des, des rencontres pour les parents là, organisées pour être à distance, une première communication le 20 novembre. Et là où ça nous interpelle le plus, c'est une diminution des, des, des évaluations formelles. Moi, ce que je comprends, c'est moins d'examens traditionnels, formels, euh, qu'il va y avoir euh, dans, dans nos écoles euh, à distance. Ce qui va nous demander de mettre en place une évaluation qui est au service des apprentissages. Comme Benoît le disait tout à l'heure, donc euh, donner plusieurs chances à l'élève d'apprendre. De, de se reprendre pas une mettre de pression sur lui. Donc, il y a des aberrations que, que je voyais. C'est des, des élèves qui, a, qui arrivaient à l'examen et leur aide à l'apprentissage, c'était l'examen. Donc, ils se rendaient compte de, de, de leur difficulté en faisant l'examen parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'aide à l'apprentissage qui avait été faite euh, en, en classe. Donc, ce, ce contexte là va nous permettre de, de travailler l'aide à l'apprentissage, la fonction de l'apprentissage aux élèves j'ajouterais, Étienne, dans le fond, que la lettre du ministre de l'Éducation qui nous a envoyé, là, il n'a pas utilisé les deux il a pas dit les deux fonctions de l'évaluation, sauf que concrètement, là, clairement, ce qui est annoncé dans sa lettre, ça nous dit clairement qu'il faut passer beaucoup plus de temps sur la fonction d'aide à l'apprentissage, que l'évaluation sert davantage à l'apprentissage, qu'à à dresser le portrait de l'élève à différents moments. Donc, c'est ça que ça dit hein, c'est ça que ça les nouveaux encadrements viennent nous dire ça euh, même si en fait il y a comme quand même un élément clé là, qui est un peu problématique c'est la, la notion de 50% parce que là ça veut dire que l'élève à, à janvier il a déjà la moitié de ses traces d'accumuler puis là euh, s'il est en échec sérieux ça va être très difficile de rattraper fait qu'il a un élément clé, problématique de ce côté là, là dans, mais il reste que dans les mots qu'ils utilisent clairement on veut mettre de l'avant la fonction d'aide à l'apprentissage et tiens, je te laisse poursuivre. Oui, on poursuit avec la prochaine diapositive, s'il te plaît, Nathalie. La loi sur l'instruction publique, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que seul l'enseignant a la responsabilité d'attribuer un résultat. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est comme ça. On ne peut rien faire. Si l'enseignant est en classe avec les élèves, c'est lui qui porte un jugement sur euh, les apprentissages d'un élève. C'est lui qui va mettre un résultat. J'en dis pas plus là-dessus. Peut-être, si. Étienne, on avait soulevé que ça, ça mettait en valeur, ça, l'importance du jugement, jugement professionnel. professionnel tout à ah oui. fait. Ça Ça veut dire que ce, qu ce que ça dit, ce qu'on qu se rappelle de ça, c'est que l'enseignant a besoin, bien, pour porter son jugement professionnel, mais on va se demander qu'est-ce qu'il a besoin pour être capable de porter un jugement professionnel. Tout à fait. Donc, si on poursuit. Les valeurs fondamentales de la politique d'évaluation... Ça va être très important là, dans le. Dans, c'est déjà très important dans l'évaluation euh, dans un contexte euh, de classe, mais ça va être très important dans un contexte de distance aussi. Euh, les trois valeurs de la politique sur laquelle on met l'accent, c'est les valeurs de justice, d'équité et, et d'égalité. La justice, donc, ça demande que les lois soient respectées, peu importe où l'élève euh, va se trouver. Donc, on respecte les lois et les règlements, les élèves ont des contextes semblables pour être évalués. L'égalité des chances. Donc, euh, qu'un élève soit à, à distance ou en classe, c'est sur les mêmes notions. Dans, c est, c est les, euh, il doit démontrer les mêmes apprentissages, euh, qu'il soient à, à distance ou en classe. Et l'équité. Donc, en distance ou en classe, il faut que les évaluations se passent dans des contextes semblables. Autrement dit, si je, je demande à, à un élève d'écrire un texte où il a le droit à différents outils d'aide à l'écriture à distance, bien, si je suis en classe, il faudrait que cet élève-là ait ces mêmes aides-là, qui sont euh, euh, sur sa, son appareil quand il est à distance, mais qu'il a le, le droit de les avoir en classe aussi. Euh, les examens doivent être, bien, je parle d'examen, si on fait des examens, donc on pourrait aller dans d'autres types de tâches. Mais les, les tâches qui vont être euh, de, soumises à, à l'élève doivent être euh, équivalentes et se passer dans des contextes semblables. Donc, on ne peux pas donner un examen d'un certain type à un élève qui est à distance et un, exa un examen d'un autre type qui à un élève qui est en classe. Il faut que les, euh, les épreuves soient euh, équitable, semblable, équivalent. Donc, euh, cette notion d'équité-là est très importante et euh, il va falloir en venir compte dans les évaluations qu'on va faire. Donc, euh, donc le but, c'est de ne pas accroître la différence, autrement dit que les élèves qui sont en classe, euh, souvent, ce que les jeunes nous disent, c'est que les, quand on est en ligne, c'est plus facile et quand on est en classe, bien, est, cette notion d'équité-là vise à à ce que ce ne soit pas vrai. qu'un élève qui est en distance, ben des évaluations qui se passent dans le même contexte que quand il est en classe. Donc, euh, le degré de difficulté soit le même, que les euh, contextes de passation des épreuves soient les mêmes dans un contexte de classe ou de distance. très, très, très important ce point-là. Si on poursuit. En fond, euh, la... Tous ces éléments-là qu'on vient de voir, ces encadrements légaux, et puis ces deux fonctions-là, donc on a vu qu'on a besoin de mettre en place des pratiques évaluatives, ce qu'on va vous demander maintenant, ça va être, on va essayer de vous mettre en pratique, mais avant de vous mettre en, en travail d'équipe, on voudrait qu'on puisse, à partir de l'expertise que vous avez, mettre tout ça en commun pour qu'on puisse, parce que vous avez peut-être déjà essayé des choses avec votre monde, vous avez peut-être mis en place des trucs, mais ce qu'on veut, c'est essayer de voir comment on peut travailler une logique de ces choses-là d'abord et avant tout pour vous aider à, à, à partager ce que vous avez peut-être comme idée. Dans le fond, euh, il a, on a parlé des deux fonctions d'évaluation, puis j'ai le goût de nous amener tout de suite euh, sur des pistes, des questions reviennent en arrière un petit peu. Une diapo. Merci. Donc, oups, ça va vite. Ok, merci. Donc, euh, dans le fond, là, ce qu'on veut vous mettre euh, en, en mettre en lumière avec vous, dans un premier temps, c'est que si on veut mettre plus de place au, au, à l'évaluation au service de l'apprentissage, ça peut devenir un grand levier pour aider aux pratiques de, de, de, de reconnaissance des acquis. Pourquoi, pourquoi, on, pourquoi je dis ça? C'est parce que si dans ma classe, tous les jours... Je suis dans une pratique où je, je mets en place des pratiques évaluatives au service de l'apprentissage, c'est-à-dire que je collecte des, des, des, des tâches, je donne des tâches à mes élèves, je fais de la rétroaction à mes élèves, je garde des traces de cette rétroaction-là, j'amène mes élèves dans, des, dans de la, de la, de la, de, du questionnement, dans, du, dans de, de la coévaluation, dans de l'auto-évaluation. Quand je les mets en démarche, en, en, je, si je favorise la métacognition chez nos élèves, c'est-à-dire d'analyser son processus d'apprentissage, d'être capable de garder ces traces-là, Bien, en fait, je vais moi-même en même temps nourrir mon jugement professionnel comme enseignant, puis je vais être capable de tranquillement me fonder un jugement sur, ce, sur sa capacité à réaliser des tâches. Donc, c'est pour ça qu'on vous pose des questions pour vous aider à outiller, parce qu'on va vous demander, selon vous, quelles seraient des pratiques évaluatives? On va vous poser des questions sur des pratiques qu'on pourrait développer, qui pourraient être transférables, autant en présence qu'à distance, quelles seraient des pratiques qu'on pourrait mettre en place qui seraient aussi transférables si on a basculé vers la, la distance? Alors, les questions qu'on vous pose, reviens en arrière, Nathalie, s'il te plaît. Les questions qu qui peuvent vous aider. Si je parle d'évaluation au service d'apprentissage, c'est quoi les, les intentions pour mes élèves? Est-ce qu'elles sont claires? Est-ce que les critères de réalisation des tâches sont-ils sont sont explicites? Parce qu'on a parlé tantôt, il y en a qui ont nommé les critères d'évaluation, mais moi, je me souviens comment, comme parent, j'avais des, des enfants qui arrivaient au secondaire, puis ils passaient un examen, puis ils revenaient, puis ils n'avaient aucune idée s'ils avaient réussi leur examen. Alors qu'ils venaient de le finir parce que dans le fond, leurs critères, ils n'étaient pas clairs avec les critères. Ils ne savaient pas sur quoi ils étaient vraiment évalués. Donc, ils n'étaient pas capables de le faire. Donc, l'importance de mettre en valeur les critères, euh, d'augmenter de, l'authenticité des tâches. Comment on peut faire en sorte que la tâche elle, elle ait une, une valeur plus authentique? C'est-à-dire que c'est l'élève qui est lui-même il y a-tu des, des choix pour réaliser sa tâche? Il y a-tu des moyens qui choisit? C'est-tu lié à sa vie de tous les jours, la tâche qu'il a réalisée, ou c'est artificiel? Donc, ça, ça amène une, un, des éléments d'authenticité. Comment on peut augmenter l'autonomie des élèves? Est-ce que c'est à eux à me faire la preuve de leur capacité Ou ouais, à eux à s'analyser, à regarder euh, comment eux, est-ce eux sont dans le processus d'évaluation ou c'est juste moi, l'enseignant, qui, qui évalue l'élève? Euh, puis les tâches que je vais donner à mes élèves, est-ce qu'elles vont... Permettre le développement de compétences, l'acquisition de connaissances, la... c'est quoi les tâches qui vont permettre ces différents euh, types d'apprentissage qu'on a là? Le, le, les compétences, c'est plus global, mais des fois, on a besoin de connaissances spécifiques, on a besoin de voir si les savoirs sont, sont consolidés. Il y a des tâches qu'on fait pour vérifier la consolidation, mais aussi pour le transfert. Et là, on retourne plus vers la compétence. Est-ce que je suis capable de transférer ces apprentissages-là dans différents contextes? Euh, quelles questions ou quelles tâches favorisent l'autorégulation? Euh, comment amener l'élève ou questionner sur ses apprentissages? Quels outils numériques permettent de laisser des traces du cheminement de l'apprenant? Ce seraient des questions qu'on pourrait se poser pour trouver des pistes ou pour trouver des, des pistes qui permettent de, de nourrir les pratiques pédagogiques. La suivante, Nathalie, dans le fond, les, on peut se poser à peu près les mêmes questions, mais avec un angle différent si on est rendu à regarder le portrait de l'élève. Bon, c'est sûr que les critères, les intentions, c'est toujours vrai. Est-ce que c'est explicite? Est-ce qu'ils sont communiqués clairement? Est-ce que mon élève est au clair avec ça? Mais est-ce que pour l'augmentation, est-ce que l'authenticité, est-ce que la tâche que j'ai demandé à l'élève est liée à sa vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a juste lui qui serait capable de réaliser cette tâche-là? Parce qu'elle est tellement authentique, tellement liée à ce qu'il fait, à ce qu'il vit dans sa vie de tous les jours, que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre qui le fait. Euh, quel type de tâche permet de mesurer? l'exercice d'une compétence, l'acquisition de connaissances, le transfert, la, la consolidation, le transfert des apprentissages. Est-ce que c'était... Euh... Ah, puis même ça, là, est-ce que les apprentissages mesurés ont été enseignés et régulés? Est-ce qu'ils ont fait l'objet d'une évaluation au service de l'apprentissage ou pas? Dans le fond, c'est la question qu'on peut se poser. Parce que des fois, il y a des enseignants qui ils veulent arriver avec leur examen, mais là, oh, je leur ai donné un devoir là-dessus, mais il n'y a eu aucune régulation. Ils n'ont pas fait de, de retour avec leurs élèves. Mais là, ils ont dit, ah, bien, je leur ai... il y avait à l'étudier. OK, il avait l'utilisé, mais on ne l'a pas enseigné explicitement. Euh, les questions sont-elles en concordance avec les intentions? Les critères, des fois, on fait un examen puis il est bourré de questions qui n'ont rien à voir avec les critères qu'on avait mis au départ, mais parce qu'on a besoin d'accumuler des. Hein. Voyez-vous la notion, Étienne, quand tu parlais de sommatif, accumuler, on va accumuler. Mais des fois, on va accumuler pour accumuler, mais ça n'a pas nécessairement rapport avec l'intention. Donc, trouver cette cohérence-là. Euh, comment amener l'élève à laisser des preuves de ses apprentissages? C'est-à-dire aussi, on peut. Euh, les, ça va avec le, le, le, le, pas la suivante, mais l'autre après. Euh, L'authenticité la, hein, des apprentissages. Est-ce que toi, comme élève, tu es capable de Faire la preuve que c'est toi. toi. Au lieu que ce soit moi qui allais vérifier si ta tâche est authentique, c'est toi qui as à me prouvé que ta tâche est authentique. Euh, ou encore, on pourrait. là, ça, Étienne, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, tu parles de doute raisonnables. Qu'est-ce que tu veux dire par doute raisonnable, Étienne? Étienne Roy, tu, tu, c'est toi qui as mis cette notion-là. Veux-tu nous nommer ça? Oui, c'était une, une considération que les gens avaient tout à l'heure. On parlait de, de, de, de plagier. Les gens craignent qu'il y ait du plagiat quand on passe des épreuves. Quand on est en classe, en présence avec des élèves, souvent pour avoir du plagiat, pour dire qu'un élève est un plagiat, il faut faire les... pour le prendre sur le fait que ce soit hors de tout doute. Alors que quand on est en ligne, être hors de tout doute, c'est très, très difficile. Donc, on amène la question de doute raisonnable. Mm -hmm. Autrement dit, je vais donner un exemple qui est très gros, là, qui va permettre de comprendre ce que je veux dire. Vous êtes enseignant de français, vous échangez des courriels avec vos élèves, puis un de vos élèves fait des faux pour trois mots quand il vous écrit des courriels. On arrive à l'épreuve, il n'y a aucune faute vous avez un doute raisonnable que ce n'est pas l'élève qui a fait l'épreuve. À ce moment-là, on verra tout à l'heure quand on va parler des normes et modalités, il peut y avoir un processus qui est mis en place là, en étape qui va permettre de dissiper le doute raisonnable. Ça peut être un entrevue avec l'élève, il va vous expliquer ce qui s'est passé, puis le doute est dissipé, après ça, on va dans quelle direction, puis après ça, on peut demander à l'élève de venir faire une épreuve euh, en présence. Mais cette de doute raisonnable-là... C'est là que j'en aussi. C'est très intéressant, Étienne, Surtout que cette, cette, cette notion-là peut aller dans les deux sens, ok Parce que par exemple, si je fais beaucoup d'évaluations au service de l'apprentissage de mes élèves, j'ai moi dans ma tête un portrait, puis j'ai même des traces qui me permettent d'avoir un portrait de où est rendu mon élève. Alors si j'arrive en examen en, ou en, si j'arrive dans une épreuve qui dresse un portrait précis, si le résultat que j'obtiens à l'épreuve est, est très loin de ce que j'ai observé tout au long de l'année, mais là, je suis en lieu de me questionner si si des résultats très élevés. Là, c'est ce que je peux mettre un doute sur... Ah, peut-être qu'il a peut-être pas... Il n'a peut-être pas respecté les consignes, peut-être qu'il a triché, mais à l'inverse, si... Ces résultats sont nettement en dessous de ce que je m'attends de lui, mais je ne vais peut-être pas prendre ça pour acquis, mais je vais peut-être aller leur questionner, voir pourquoi il n'a pas performé comme il devrait ou comme je pense qu'il devrait performer. Quelles étaient ses embûches? Est-ce que j'ai donne une chance de se reprendre, etc. Donc, ça va dans les deux sens, le de doute raisonnable. Voyez-vous que c'est bien plus intéressant de parler de doute raisonnable que d'empêcher de la tricherie hors de tout doute, parce qu'empêcher la tricherie, je fais juste contre mettre en mesure, j'envoie une image négative aussi de l'évaluation, dans ce cas-là, mettre un doute raisonnable, c'est comme je veux te responsabiliser, puis je veux te mettre, je veux te rendre euh, euh, responsable de l'apprentissage, responsable de, de, de ton évaluation. Donc ça, ça va dans ce sens-là. Le, le, le, quels outils numériques permettent de laisser des traces authentiques Par exemple, est-ce qu'on utilise des outils numériques où on voit qui a fait quoi à quel moment Quand on utilise, par exemple, un document collaboratif qu'on utilise en ce moment. Bien, si je vous avais demandé d'être connecté avant, accéder, pour accéder à mon document, ben j'aurais pu faire, faire ça, par exemple, dans mon, ma Google présentation, j'aurais pu dire je veux que tout le monde qui arrive soit connecté à un compte, ben je verrai qui a fait quoi. Je peux aller voir dans l'historique du document pour voir qui a fait quoi, à quel moment. Fait que si je vois que tu as, as copié-collé un paragraphe tout entier, à tel moment, ben, je peux venir questionner pourquoi tu as copié un, un paragraphe. Ah, oh, tu es allé chercher une source externe, d'accord? Tu as cité ta source adéquatement, as tu as fait ton travail correctement. Plutôt que d'aller partir de la prémisse du, de la triche, partir de la démarche de la démarche intellectuelle, questionner, interroger l'élève sur sa démarche intellectuelle, puis de l'amener à dire ouais, OK, je pas qu'à faire mon affaire, ce n'est pas, pas de moi, c'est difficile de le garder. Donc, Travailler sur la dimension pédagogique plutôt que de travailler sur la dimension de tricherie. Donc, plus on va travailler sur l'évaluation au service de l'apprentissage, plus notre reconnaissance des acquis, on va moins se soucier de la tricherie parce qu'on va avoir un jugement professionnel qui va être plus facile à appliquer sur les traces que je vais recueillir. Donc, euh, euh, enfin, quel type d'évaluation? Euh, quand ce type d'évaluation est-il nécessaire? Et puis là, comme on vient de voir que le ministre nous dit réduisez réduisez le plus possible les évaluations formelles ou institutionnelles, là, peut-être qu'on pourrait se demander c'est quand que c'est vraiment nécessaire de dresser un portrait de l'élève. Puis là, on pourrait. L'idée, c'est d'aller à l'essentiel pour ce qui est de la reconnaissance et non d'aller à l'accumulation la plus grande possible pour avoir le plus de traces possible et être sûr que j'ai le vrai portrait de mon élève mais qui ne serait pas nécessairement un si vrai portrait que ça, parce que ça voudrait dire que si mon élève est rendu capable de faire quelque chose et que la majorité des traces que j'ai sont quand il n'était pas capable de le faire, ça pourrait me laisser croire qu'aujourd'hui, il n'est pas capable de réaliser la tâche alors que ce n'est pas vrai. Donc, voyez-vous, c'est l'idée, c'est de travailler ce cette mentalité-là, cette façon de voir l'évaluation auprès de nos enseignantes et de nos enseignants qui ont la responsabilité de porter un jugement professionnel. Alors, Donc, Benoît, on va parler oui. des normes et modalités parce qu'on a un travail d'équipe à faire et moi, je vois le temps, il est 14h50 et on a jusqu'à 15h30. Oui. Tout à fait, absolument. Donne-moi deux minutes, j'ai quelque chose à ajouter, par exemple, avant. Oui, vas-y, vas-y, Étienne. Parce que vous allez avoir un travail à faire comme Nathalie le dit, et là, vous commencez un à moi, je suis le rabais-joie de, de la gang. Donc, mm -hmm. euh, il, y des con, il y a des choses à tenir en compte dans le travail que, qui est demandé, qui va porter porté sur des, comment est-ce qu'on peut mettre en place des façons d'évaluation de, de du service d'apprentissage, de, de, de la reconnaissance des compétences. Il y a des choses qu'il faut savoir. C'est qu'un enseignant, si y a un, je pense au secondaire, s'il si y a un cours à quatre unités, bien, il y a trois heures, pour point 33 à consacrer à chaque élève. Donc, c'est une contrainte qu'il faut tenir en compte là, quand on va passer au type d'évaluation qu'on euh, qu va mettre en place, que ce soit au service de l'apprentissage, au service de, de, de la reconnaissance des compétences. Depuis quelques années, on, est dans, on a des, des choses à défaire. On est dans une culture de l'école efficace, donc où on ramasse les données pour, euh, pour euh, euh, améliorer nos, nos écoles, avoir des meilleurs taux de réussite. On est très chiffré présentement. Donc, c'est une réalité qui est encore là qu'il va falloir faire avec ou défaire. Euh, les épreuves ministérielles, qui sont euh, en secondaire 4 et 5, je parle, je parle pour le secondaire, sont très axées sur euh, euh, les épreuves traditionnelles. Donc, euh, c'est des choses qu'il faut avoir en tête quand on va faire cette réflexion-là, si on veut euh, être euh, réaliste dans ce qui s'en vient. Je n'en dis pas plus. C'est trois éléments que je trouve importants de se rappeler parce que c'est une réflexion qu'on a là, mais il faut qu'elle qu qu puisse se réaliser là concrètement dans, dans nos écoles qui vont en ligne ou en interne. Ou en, ou ou en, ou en. Merci. Merci de ce rappel, Étienne. Tout à fait vrai, tout à fait juste. Dans le fond, euh, comme tu disais, Nathalie, euh, les normes et modalités, on a aussi chaque école à revoir nos normes et modalités euh, au regard, surtout si on a basculé à distance. Il y a des choses qui sont peut-être prises pour acquises dans nos écoles parce que nos normes et modalités, on les a faites il y a longtemps, on les révise à chaque année, peut-être qu'on ne les modifie pas tant que ça. Mais dans un contexte où on est à distance, où on risque de questionner plus particulièrement sur la validité de l'évaluation qu'on va faire, peut-être qu'on a besoin de, re de revoir nos normes et modalités puis de se demander clairement, est-ce que quand on les communique, donc là, nos, nos, nos, nos normes et modalités, on, on met bien clairement aux dans les hauts parents ou à tout le monde les, les, les deux les deux fonctions de l'évaluation est-ce qu'on met ça en valeur est-ce qu'on met en perspective qu'on va mettre plus d'importance à l'évaluation au service de l'apprentissage et puis bien sûr euh, on, bien, le, le communiqué sur le nombre sur les moments sur ça ça va c'est c'est ça va de soi sur sur quoi porte chacune des évaluations peut-être aussi être à, le plus au clair possible avec nos critères d'évaluation, voire même les mettre dans nos normes, euh, expliciter les, con, les, les, les conditions de passation des évaluations, et surtout si on est à distance et que là, ça devient une, un portrait qu'on dresse à un moment donné, de le situer aussi en perspective avec les, les traces cumulées tout au long de l'année. Donc, peut-être expliquer cette, cette notion-là de dire que c'est un portrait à un moment donné, mais que le jugement professionnel ne porte pas seulement sur le portrait qu'on dresse à un moment donné, mais qui est en perspective avec l'ensemble des traces qu'on cumule tout au long de l'année qui viennent nous aider à dire aussi « mon élève il est rendu là, donc au moment où je dresse un portrait », il faut que ce soit en concordance avec ce que j'ai accumulé tout au long. Donc, c'est pour ça l'importance de, de, de, de, de, de, de, de travailler sur ces éléments-là, puis d'établir une politique en ce qui concerne l'authenticité des traces, parce qu'on a beaucoup, on, beaucoup parlé de triche, mais peut-être qu'on peut basculer le regard, au lieu de parler de triche, parler de l'authenticité des traces. Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer d'une authenticité des traces et comment on engage les on élèves et les parents? À, à travers un processus d'authenticité des traces et donc ça nous amène dans une perspective plus positive de l'évaluation aussi de dire on travaille on veut avoir une vraie reconnaissance on, notre souci c'est que tu apprennes alors si on veut que tu apprennes il faut qu'on faut s'assurer que les traces qu'on a sont authentiques donc tous ces éléments là et de les communiquer clairement donc Je ce qu'on va dire... faire oui donc, disons, moi, un mot sur l'importance d'énormes modalités souvent quand on est dans une école régulière formalité administrative qu'il faut faire, puis on s'en fout un peu. Mais quand on va dans le contexte de classe à distance, ça va être, à mon sens, très, très, très important parce que le, le public va être là-dessus. Et si vos affaires ne sont pas claires, bien, vous allez faire les médias, ce n'est probablement. Donc, si tout est clair, j'ai telle chose, dans telles conditions, c'est au service de l'apprentissage, c'est au service de la reconnaissance de la, de la, de la compétence, c'est bien expliqué. Bien, il n'y a pas de surprise pour personne. C'était clair. Euh, vous allez pouvoir continuer sans faire la page, euh, la une des nouvelles le soir. Très, très important. Mm -hmm. modèles, les normes et modèles à ont le sens là, si on veut avoir l'esprit tranquille euh, pour euh, le des choses. Excellent. Bien, merci, euh, Étienne. Nathalie, euh, on va passer bientôt à la autre étape. Tu as fait combien d'équipes de travail? Alors, j'ai fait cinq équipes. Nous sommes 30 cinq participants. Équipes, 30. Donc, Parfait, cinq excellent. à six personnes par salle qui seront attribuées automatiquement. Excellent. Donc, ce que vous allez faire, votre tâche, là donc, au cours des, euh, des 20 prochaines minutes, disons à peu près, jusqu'à vers 1 environ, là. Hein, ça vous va comme ça, 20, 20, pour, ça va ouais, euh, J'aurais aimé 30, mais on va aller parce qu'il est quand même très tard. Voilà, hein? c'est ça. 20 20 minutes. Minutes, donc, en voilà. équipe de 4 ou 5 ou 6, vous allez avoir 20 minutes pour répondre à trois questions. Hein. Les trois questions sont les suivantes. Quelle pratique évaluative permettrait de réduire le nombre de mesures formelles au profit du soutien à l'apprentissage? Donc, en concordance avec ce que le ministre nous demande, première question, quelle pratique vous permettrait de le faire? Deuxième question, euh, que, euh, quelle, de quelle façon les traces recueillies, recueillies serviront-elles à exercer un jugement professionnel et à déterminer une note au bulletin? Donc, on parle autant des traces recueillis en cours d'apprentissage qu'au moment de dresser un portrait, parce qu'on sait, un jugement professionnel, ce n'est pas juste à partir du portrait, mais c'est à partir de l'ensemble des traces pour arriver à un jugement professionnel. Et dernière question. Donc, quelles normes et modalités permettraient de refléter ces pratiques évaluatives, à part, donc donner des pistes par rapport à ça. Ce qu'on vous propose, donc, c'est qu'en équipe, vous allez être distribué dans une salle, la salle 1, 2 ou 3, 4 ou 5. Et donc, votre salle, vous utiliserez les diapos de votre salle. La salle 1, bien, vous utilisez les trois diapos de la salle 1, etc., pour, les, pour la salle 2, la salle 3, etc. Et donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'aller... Illustrer, vous pouvez utiliser des images, du texte, ce que vous voulez. Vous avez, chaque, vous avez une diapo par question, donc vous êtes libre de la façon d'illustrer ce que vous, vous avez à illustrer, mais des pistes qui pourraient aider nos milieux. Donc, dans le fond, ce qu'on veut, c'est recueillir un ensemble de ressources qu'on pourra partager ou avec lesquelles vous allez pouvoir repartir. Donc, on vous donne ça comme tâche. Si vous avez fini avant votre 20 minutes, votre tâche secondaire, c'est d'aller explorer ce que les autres équipes ont fait, voir euh, qu'est-ce qu'ils ont eu comme idée. On revient ensemble dans une vingtaine de minutes, ça veut dire vers les 20, ou tout près les 20, autour de 20, qu'il nous reste une dix minutes pour conclure euh, notre, notre activité, tout le monde ensemble. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions d'éclaircissement à ce moment-ci? C'est le temps, parce que ça se peut que notre tâche, pour nous, était claire dans notre esprit, mais ça se peut que pour vous, elle ne le soit pas. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous avez des questions d'éclaircissement, à les poser maintenant. Donc euh, ça va Ça va. Alors euh, Nathalie, je vais pas à dans mener. le clavardage non plus. Très non, bien. Donc, Alors, je vais fait. créer les salles et euh, vous allez recevoir une petite alerte euh, à la, une minute avant la fin lorsque je vais vous rappeler dans la salle et euh, ça sera de quitter la séance et non de quitter la la, la, la la via complètement, faites-vous pas prendre, il faut choisir le bon, euh, le bon choix, faire le bon choix lorsqu'il vient le temps de quitter. Alors, je vous installe maintenant dans les salles, c'est parti. Alors, vous êtes invité à aller dans les salles. Il y a Yann qui vient de joindre à nous. Bonjour Yann. Oui, bienvenue Yann, je vais te... Bonjour Yann, bienvenue. Je vais te un faire petit un petit ton... topo, ouais, c'est ça, on va te faire Allez, un petit vas topo. Vas-y, vas-y, vas-y, Nathalie. Vas vas Désolé, je t'ai dans trois ou quatre en même temps, euh, Je vais partager mon que... écran, c'est ça, parce que là, tu, tu arrives un peu parachuté comme ça. Je partage à l'instant. Alors, présentement, je vais te mettre dans le clavardage également le lien vers la formation d'aujourd'hui. Okay. Et les gens sont en petites équipes à discuter, entre autres, des pratiques évaluatives qui permettraient de réduire le nombre de mesures formelles <rire> au sein. C'est pour ça tu arrives un petit peu parachuté. Euh, le dire, plus simple, que... ce serait de, par, de, de parcourir un petit peu la présentation pour te mettre en tête ce qui est, ce qui est fait jusqu'à maintenant. Oui, euh, mais euh, rapidement, c'est parce que moi, j'avais lu, le, le sujet m'intéressait, il était chaud chez nous. Je savais que j'avais double engagement, fait que j'avais mandaté un collègue qui, en ce moment en train de probablement vivre l'activité. OK, puis c'est quoi son nom? Oui, oh, je pourrais Etienne. te joindre dans sa salle, oui. Étienne Perron. Okay, OK, je vais te joindre, je vais t'ajouter dans sa salle. Dans sa salle, ben, juste pour te dire... dire. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on est à qu regarder certains encadrements légaux, puis entre autres les nouveaux encadrements de, de, qui ont été offerts, qui ont été l'annonce du ministre la, la semaine passée, puis qui mettaient en valeur, entre autres, qui disait dans sa lettre, là, sans le dire explicitement comme ça, mais qu'on veut valoriser le rôle de, de, de l'évaluation au service de l'apprentissage, puis pour lui donner la classe majeure pour que l'évaluation au service de l'apprentissage. La reconnaissance des, des des compétences prennent une place moins grande. Donc, on, est en, on, a, on, a, on a mis en place toute une réflexion là-dessus avec une série de questions au diapo 18 et 19 qui viennent rappeler la tâche que vous, qui viennent aider à la tâche que vous avez à accomplir. C'est-à-dire de dans la question 1, on vous demande en équipe de dire quelle pratique évaluative permettrait de réduire le nombre de mesures formelles au préfet du soutien à l'apprentissage. Deuxième question, de quelle façon les traces recueillies serviront-elles à exercer un jugement professionnel et à déterminer une note au bulletin? Et finalement, troisième question, quelles normes et modalités permettraient de refléter ces pratiques évaluatives? Donc, actuellement, les participants sont en train de travailler là-dessus. Puis entre autres, on a mis en valeur l'importance que plus on va donner de la valeur à l'évaluation service de, de L'apprentissage, ça va nous cumuler plein de traces tout au long de, de l'année, mais qui ne sont pas formelles, qui ne sont pas sous pression, puis que les élèves ne sont pas portés à tricher. Et donc, quand on arrive avec une évaluation formelle, bon, on a un continuum. On va voir si tu cohérent, ce que j'ai comme traces qui sont là. Si ce n'est pas cohérent, autant au-dessus qu'en dessous, mais ça me permet d'aller questionner l'élève, de dire pourquoi tu as superformé, qu'est-ce qui est arrivé, permet de donner une deuxième chance, ou s'il si a surperformé, dire oh, qu'est-ce qui est arrivé, est-ce que ça se pourrait-tu que tu ailles chercher de l'aide externe, ou que tu as Peut-être les copier coller quelque chose des autres, puis tout ça. Donc, de travailler dans une approche plus positive que dans une approche où on va mettre des contraintes pour être sûr de contrôler tout. Donc, c'est un peu l'idée. Ah, que... J'imagine que tout le monde a partagé ça, mais si vous saviez à quel point, qu en ce moment, chez nous, c'est exactement ce qui se passe. À... Ben, ça, la préoccupation, c'est la tricherie. En ben, ben, la tricherie, genre... Je voudrais même pas aller dans la tricherie parce que si tu as peur que l'élève triche parce que tu évalues mal. Parce que c'est ben, sans dire que tu évalues mal, mais ben, c'est sûr qu'à la question en quelle année le Québec a été découvert, ben là, il y aurait la possibilité de te dire Ouais, il y a peut-être triché, mais ta question est peut-être moyenne. En tout cas, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on tout est fait. à peu près là. qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que la pandémie nous fait lever la roche de l'évaluation qu'on savait déjà tellement pesant, puis tellement, il y avait tellement de mouvements en dessous de ça, c'est d'aller tout briser. Tu sais, wow, si on réussit à empêcher l'addition de cinq notes divisées par cinq pour donner un portrait d'un élève, oh là là, oh là là, la vidéo du récit avec le papillon, tu sais, ça, ça en est beaucoup plus long. Tout à fait, tout à fait. Bref, Écoute. Euh, puis avant de travailler dans l'équipe, ce qu'on veut te dire aussi, c'est que l'objectif de ce qu'on fait aujourd'hui avec vous, c'est à la fois de ressortir d'ici avec des pistes pour le traiter en à partir en mettant en commun nos idées et en ayant cette réflexion-là commune, mais aussi la démarche qu'on a fait avec vous tout le long. On pense que c'est quelque chose qui s'est transférable avec une équipe école. Donc, ce qu'on a fait avec vous, reprenez ces éléments-là, videz les diapos du travail qu'on a fait ensemble, puis reprenez ces éléments-là avec une équipe école, puis ça, ça pourrait être très riche, parce que dans le fond, les pratiques évaluatives, c'est chaque enseignant qui doit les décider. Donc, si je ne peux pas t'imposer une pratique évaluative, c'est ta responsabilité, c'est dans la loi que c'est toi qui décides. Donc, comment je peux t'aider, par exemple, à développer ton jugement professionnel et avoir des traces signifiantes qui vont t'aider justement à exercer ce jugement professionnel. Donc. Euh, c'est la, la marge entre la théorie, puis la pratique, puis la, la présence, puis la, la synchrone, j'imagine que c'est tout ça que les équipes sont en train de réfléchir. Je suis tellement ben, content d'avoir envoyé que. Anne, d'avoir eu la, la vivacité de dire d'envoyer quelqu'un. Quelqu okay. okay. okay. okay. okay. okay. Nathalie, tu vas envoyer Yann dans la salle, dans la même salle que Etienne Perron. Que, Nathalie, on ne t'entend pas ton micro. Oui, voilà, écouté, je fait. vais t'envoyer dans la salle avec Etienne Perron. Voilà. Ça Merci sera à vous pas. deux pour oh, ce beau topo. Puis je m'excuse, je pensais faire ça super subtilement d'arriver. <rire> oui, mais là on était seuls les deux là, c'est pour ça. Pas de soucis, pas de soucis. On comprend je... ça. Je te parachute à l'instant dans la salle 5. Voilà. Bonne fin de journée. Un plaisir. Merci, toi aussi. À tantôt. Alors, euh, re bonjour tout le monde. Désolé de vous avoir euh, coupé le sifflet en plein milieu de votre conversation. Je sais que ce n'est pas très agréable, euh, mais en fait, ce qu'on voulait, c'est surtout... Euh, euh, on vous l'a dit dès le début, hein, ce qu'on vous souhaitait faire avec vous, c'est vous proposer une démarche que vous pouvez transférer, réutiliser avec une équipe école, avec une équipe de réflexion sur ces enjeux-là. Alors, c'est normal que vous n'ayez pas eu le temps de tout faire, là, euh, mais l'idée, c'est que pourquoi on, pourquoi on veut cette démarche-là? Parce que rappelez-vous, dans les encadrements légaux, ce qu'on vous a nommé tantôt, hein, la personne qui est responsable de porter un jugement professionnel, de porter un jugement sur l'évaluation, c'est l'enseignant. C'est l'enseignant et l'enseignant lui-même, lui seul, elle seule, l'enseignante, qui doit porter ce jugement professionnel-là. Donc, on ne peut pas imposer à nos enseignants des manières de faire. Fait que même si on avait ensemble dressé toutes les meilleures idées des pratiques évaluatives possibles, mais on ne peut pas arriver et dire à nos enseignants, voici ce que vous devez faire pour que ça marche votre affaire. Ce n'est pas le même que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, on a, vous allez voir à la diapo 65, si vous allez voir plus bas, vous allez avoir un lien vers une... Vous allez pouvoir vous créer une copie de cette présentation-là, puis une fois que vous avez créé cette copie-là dans votre compte euh, Google, ben vous pourrez vous la télécharger en format PowerPoint ou autre et la réutiliser avec euh, des enseignants, une équipe école ou une équipe d'enseignants qui ont réfléchi sur ces questions-là pour faire émerger des solutions à partir de cette réflexion-là qu'on fait ensemble. Et si les enseignants deviennent à dire, bien, OK, c'est beau tout ça, c'est intéressant, mais moi, il manque d'idées. Là, vous pourrez aller puiser dans les idées que vous, vous avez déjà partagées, qui sont très riches, très intéressantes. J'ai parcouru rapidement. Dans le fond, c'est super intéressant ce que vous proposez. On n'a malheureusement pas le temps d'y revenir en, à fond sur chacune de vos démarches. mais Vous avez pu échanger un peu ce que vous avez fait autour de ça. Et donc, Nathalie, je te laisse la parole pour qu'on prenne un, temps, un petit retour sur votre démarche. Euh, on va vous mettre à la tâche encore une fois. Une dernière fois. fois. Vas-y, Nathalie, je te laisse expliquer oui. la tâche suivante ici. Merci, Benoît. Mais, Donc, euh, oui, vous pouvez toujours vous faire vos commentaires dans le clavardage aussi, n'hésitez hein? pas. Oui, exact. Utilisez le document question-réponse, utilisez le document de, de le, le clavardage ici présent et n'hésitez pas à revenir dans la présentation puis aller voir ce que les autres équipes ont ressorti. Là, on sait que le temps, le temps file très, très rapidement. Alors, aujourd'hui, on voulait proposer des pistes à réinvestir dans les équipes écoles. Donc, comme Benoît l'utilisait, la présentation, on, on pouvait en faire une copie puis retravailler dessus puis la présenter dans vos milieux. Et on va retourner ensemble dans le WeClub du début. Puis on aimerait ça maintenant vous entendre sur qu'est-ce que vous pourriez réinvestir justement dans votre milieu ou encore dans le chantier. Parce qu'on sait que parmi vous, il y a des gens qui participent au chantier sur la formation à distance. Donc, il y a des gens qui, se, qui sont regroupés en sous-équipe en sous pour parler de l'évaluation. Donc, peut-être que c'est des trucs que vous pourriez réinvestir dans les milieux. Alors, je vous invite à retourner dans le WeClub du début. Le lien est présentement à l'écran. Et je lance la dernière question. C'est une question, cette fois-ci, qui est libre, champ ouvert. Donc, vous pouvez noter de courtes réponses, phrases complètes. Il n'y a, a pas de limite ici. Donc, quelle façon on pourrait réinvestir? Qu'est-ce qui pourrait être mis en place chez vous? De quelle façon vous pouvez reprendre tout ça? Comment vous pouvez emmener les gens à se mobiliser et à réfléchir et à construire ensemble? Donc, l'objectif étant toujours de mettre en commun nos réflexions, nos, nos, nos idées pour qu'on puisse s'inspirer aussi de ce que les autres euh, ont, ont, ont eu comme idée en écoutant puis en réfléchissant ensemble tout le monde aujourd'hui. Oui, vous aviez manifesté, vous aviez inscrit des enjeux, des défis, des inquiétudes hein, au tout début de la rencontre. Mais par rapport à ça, est-ce que vous avez obtenu des, des réponses ou des pistes de réflexion qui pourront vous accompagner par la suite? Et vous pouvez faire des petits cœurs, liker sur des euh, propositions que d'autres ont faites là, dans, dans le WeClap. Je vais vous partager l'écran, voilà. Je dois vous quitter. Bye. Oui, c'est vrai, Benoît, merci à toi. Je vous replace présentement à l'écran. La Wiclab, voilà. Encore quelques secondes, puis on va défiler sur les derniers messages de la rencontre. Donc, planifier trois heures pour l'activité, c'est une bonne, une bonne réflexion. Discuter de l'évaluation, remettre sur la table les deux fonctions de l'évaluation, parler de l'authenticité des traces, refaire des activités réflectives. Excellent, participer aux différents comités, normes et modalités. C'est intéressant de vous lire. Je vais faire à la fin une saisie d'écran. Donc, je vais regarder le Wiklap ouvert et je l'ajouterai à la présentation. Vous allez pouvoir avoir les résultats des autres participants. Je retourne ici à notre présentation. Voilà. Questions, commentaires, suggestions, on ne veut pas vous retenir très longtemps, mais je vous invite à les noter dans le document d'accompagnement, dans le document questions-réponses, et de même que dans le clavardage. Je vais vous remettre rapidement le lien vers questions-réponses dans notre clavardage ici, le voici. Les autres informations qu'on veut vous transmettre, alors le, le, les enregistrements, les documents d'accompagnement de, de, de, de, qui nous sont servis lors de toutes nos rencontres sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre site web Récifal, dont entre autres à la rencontre 5, on vous avait invité à participer à un chantier et on avait parlé de développement technique et euh, mettre à jour tout ça pour faire en sorte que les cours développés par le récit et les cours offerts par le centre de service scolaire de la Bourse et de chemin, qui fonctionnent sur la plateforme Moodle, bien, puissent être utilisés dans vos centres de service scolaire. Donc, si ce n'est pas déjà fait, si vous n'avez avez pas fait les mises à jour, vous n'avez pas euh, euh, tenu compte là, de, de tout ce qu'il y avait comme dernière, euh, derniers ajustements à faire, bien, on vous invite à vous rendre à la présentation de la rencontre 5 et aller revoir tout ça, de même qu'à nous rencontrer Étienne Gustavo, Yvon et moi, pour discuter de ça. Donc, on, a, on offre du support. Donc, je vous en parle dans quelques instants, si jamais vous voulez venir nous poser des questions à ce sujet-là. Calendrier merci. des rencontres. Oui, Étienne, vas-y. À la ça, il y a un patch qui sort là, dans les prochains jours là, pour corriger des petites choses sur le format de cours. Excellent, merci. Sur l'activité onglet. Sur l'activité onglet. parfait. Et... Vous nous aviez fait part la dernière fois, que vous vouliez que ce soit environ une fois par mois et que tous les participants, que ce soit les responsables techniques ou les responsables plus pédagogiques hein, du dossier FAN, soient présents à nos rencontres. Donc, on, va vous, on, vous a, on vous a écouté. Et ainsi, notre prochaine rencontre aura lieu le mercredi 25 novembre à 14h jusqu'à 15h30. Et fort probablement qu'on va continuer à parler de l'évaluation avec vous. On annonce ce sujet-là, mais peut-être qu'on devra s'ajuster en cours de route en fonction là, de, du quotidien. Il y a différents webinaires et formations offerts par le récit. Donc, on vous avait déjà parlé des formations, des formations données par euh, le récit d'univers social, français, art, plastique, etc. Donc, consultez l'offre sur Campus Récit pour avoir ce qui va se passer, ce qui va se dérouler au cours des prochaines semaines, des prochains mois. On vous avait demandé, dans le, les dernières rencontres, de compléter des informations, un document collaboratif qui demandait. Qu'est-ce qui se passe au point de vue de votre organisation? Quelles sont les, euh, les, les, les, la mise en place? Quelles sont les, les, les, les organisations que vous avez préconisées dans votre organisation scolaire? Donc, si ce n'est déjà fait, qu sont, euh, prenez quelques minutes pour aller nous identifier. Quelles sont les pratiques qui ont été mises en place? Donc, page 20 et suivante dans le document collaboratif. De même que le document ici, euh, le, la feuille de calcul qui nous mentionnait, bon, avez-vous un Teams? Avez-vous un Moodle? Avez-vous ci, avez-vous ça, avez-vous ça? Donc, c'est toujours s'il vous plaît parce que nous autres on est questionnés tous les jours par le ministère pour savoir qui qui a quoi qui a où qui a... et voilà Alors, donc ça nous permet d'avoir des réponses pour les choses du ministère exact donc comme étienne le mentionne parce que je sais qu'il ne parle pas fort on n'entend pas très bien c'est important pour nous d'avoir ces informations là puisqu'on se fait questionner régulièrement à savoir qui a ci qui fait quoi qui a ça etc donc super important puis on vous remercie de le faire Je vous parlais d'accompagnement. Notre équipe est disponible pour des plages d'accompagnement euh, sans rendez-vous. Je vais l'appeler ainsi les mardis et vendredis de 8 h à midi. Vous, vous rendez directement dans la salle et Récifade ou encore sur rendez-vous. Donc, on vous invite à communiquer avec nous par courriel à info à Récifade.ca. Normalement, il y a des plages qui vont s'ajouter. On devrait en avoir les jours, là, très jours. Des... Excellent. On vous a indiqué ici quelques exemples de lectures qui pourraient être intéressantes, qui sont liées à l'évaluation. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, il y en a des tonnes d'autres. Donc, ce n'est que quelques exemples qui pourront vous accompagner dans vos réflexions. Et on a mis également les liens cliquables sur les publications dont on a fait part au début. Évidemment, il y en a un paquet d'autres qui ont été publiés depuis, mais ça vous donne quand même des repères pour alimenter votre réflexion. Le document dont Benoît vous faisait part tout à l'heure, donc vous pouvez vous créer une copie de notre présentation PowerPoint d'aujourd'hui, notre présentation Google présentation et l'utiliser et la modifier à votre convenance une fois que votre copie sera faite. Et voilà, on est passé. À travers. Nous demeurons disponibles, évidemment, si vous avez des questions. Je n'ai pas eu le temps de lire tout dans le clavardage. On a des, des merci, au revoir, je dois quitter, etc. Mais la parole est à vous. On demeure disponible. N'hésitez pas, prenez place, ouvrez les micros, les caméras et ça nous fera plaisir. Et je vous remercie d'avoir été là. Je remercie d'avoir pris du temps pour échanger avec nous. C'est ensemble qu'on est capable de se construire, de réfléchir ensemble et d'avancer. Je remercie Benoît et Étienne d'avoir participé à cette rencontre-là avec moi cet après-midi. Je cesse mon partage d'écran et je laisse place à vos questions. Étienne, on peut aller voir dans le clavardage s'il y a des questions. On a Frédéric qui a levé la main pour une question. Vas-y, Frédéric. OK, bien, j'avais juste soulevé ça tantôt en équipe. Là. On n'est pas encore au courant. Je ne sais pas si les gens du ministère sont encore là. là. Qu'est-ce qui advient avec les épreuves euh, uniques en secondaire 4-5? Si tu, euh... À moins que j'aille manqué le, le, le communiqué. Là. Je ne sais pas si euh... on a des détails là-dessus. Si je relis les documents qu'on voit dans la présentation à la toute fin, là, ceux qui sont diapo, diapo, diapo 65, nous avons en bas à gauche la lettre qui a été envoyée dans les centres de services scolaires, dans les organisations scolaires. Donc, il faudrait revoir en détail là-dedans, parce que dans le communiqué de presse de mémoire, il n'y en était... était pas mentionné. Alors, ça, il mentionnait les épreuves obligatoires là, en secondaire 2, puis euh, en sixième année. Là. Mais pour ce qui est des épreuves uniques, mais là, je vois que David Pinette dit qu'il y a une, sanction, une rencontre de la sanction prévue cette semaine. Ah, donc, j'imagine voilà. que ça va être discuté à ce moment-là. Salut, David. Salut. Euh, juste te dire qu'il y, y a une rencontre de sanction prévue cette semaine. Ça a été annoncé, mais le moment est à déterminer. Donc, si ce n'est pas cette semaine, ça va être en début de semaine prochaine. Il est prévu parler de... Tout ce qui est épreuves en dérogation, les épreuves imposées, les épreuves uniques, tout ça. Fait que tu, peux, tu pourras t'informer au responsable de la sanction là, en début de semaine prochaine, tu vas avoir ça. Et bon, Excellent. Merci. merci, David. Super éclairant. Et merci, Frédéric, d'avoir posé la question. Est-ce qu'il y en a d'autres? D'autres questions? Je regarde dans le clavardage. Non, je fais le Et je vais mettre fin à l'enregistrement de cette façon. Là, il y a des gens qui peuvent rester puis poser des questions, qui, qui, qui préfèrent ne pas être sous caméra. Des fois, c'est préférable. Bien, alors merci à tous. Bonne continuité. Je mets fin à l'enregistrement.